Salut tout le monde, c'est Kalimed, aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel où je vous montre très rapidement comment éviter les images étirées de cette façon. Donc l'image avant l'astuce à gauche et après l'astuce à droite. Donc comme d'habitude pour ceux qui veulent le lien JSI dans la description et pour nous eh bien, on va attaquer directement en reprenant depuis le début. Donc, je reprends le lien de mon image. Donc, je vais créer l'image avant. Okay, je vais appliquer la classe image puisqu'en fait l'image en réel a une plus grande taille que, que l'image ici donc la raison de visibilité je vais mettre ici. Voilà. Donc, j ai, j ai un, en fait j'ai exagéré sur la hauteur pour bien se rendre compte de l'effet tiré euh, que le navigateur euh, effectue sur l'image de base. Et maintenant, on va créer une div. En fait, l'astuce c'est de fiser un background en tant qu'image. Vous allez très rapidement comprendre comment. Vous allez apprendre les propriétés de image. Ça, je l'ajoute afin de permettre aux deux images de s'afficher côte à côte donc pour commencer on va lui mettre un background sous forme d'image vous connaissez déjà les backgrounds de couleur, et eh bien on peut faire la même chose en mettant une image donc là le résultat est tout à fait normal parce qu'en fait, les backgrounds ils ne redimensionnent pas l'image. Donc ce que vous voyez, c'est le coin haut gauche de l'image. Donc nous, on va faire en sorte que la taille de l'image soit plus réduite, mais tout en conservant l'aspiration. Donc les ratios de hauteur et large. Donc pour ça, on utilise le background size, cover. Donc là, on a déjà quelque chose qui ressemble un peu plus à l'image qu'on veut. Néanmoins, elle est toujours à gauche, donc on va lui donner un positionnement. Donc, le premier argument, c'est euh, le positionnement horizontal et vertical. Donc moi, je veux carrément tout centrer. Donc on a euh, bien le résultat qu'on attendait. Le, la dernière propriété euh, que je vous conseille d'appliquer, c'est ma grande repeat, no repeat. Pourquoi Parce que quand vous allez avoir une image plus petite que la taille réelle de votre conteneur, euh, ça vous permettra d'avoir affiché l'image au milieu. C'est pour une raison esthétique. Certains ne voudront pas forcément la mettre au milieu. D'autres oui. Donc ça raconte. Donc, Voilà, c'est tout pour ce tutoriel. Euh, pour rappel, c'est euh, une solution euh, disponible sur IE9 et supérieur. J'espère que ça vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager la vidéo et de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao